Quelle est la nature de la réalité La réalité est-elle matérielle, comme nous l'affirment de nombreux scientifiques Ou au contraire, est-elle spirituelle, comme là aussi nous l'affirment des mystiques, des sages ou des religieux Qui a raison Quelle est la réponse à cette question J'ai décidé de m'attaquer à ce sujet aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, et je me dois, euh, presque comme d'habitude, de poser un petit avertissement. Dans les propos que je vais tenir, il va y avoir certaines affirmations considérées comme extraordinaires. Elles sont extraordinaires puisque dans la structure même de la réalité, le vécu empirique et subjectif d'un individu ne peut pas être proposé à l'autre autrement que par un témoignage. Si tu te brûles, si tu te fais tomber un objet sur le pied, ta douleur, la souffrance que tu vas ressentir, est incommunicable de manière directe. Ce que tu peux communiquer, c'est le fait que tu es mal, le fait que tu cries, le fait que tu souffres vis visuellement, physiquement. Tu peux le dire, tu peux l'exprimer. Mais la souffrance réelle, la douleur au moment du choc, tu ne peux pas le transmettre cela. C'est impossible. La structure de la réalité empêche cela. Ce que tu vis, il n'y a que toi qui le vis. Tes pensées, tes émotions, tes sensations physiques appartiennent à ce qu'on pourrait appeler ton monde intérieur, ce qui est appelé les qualias. Ça n'est pas quelque chose qu'on peut transmettre autrement qu'en en parlant. Je peux te dire, tiens, là, je suis en train de penser à une pizza. Je peux te le dire. Mais ça ne t'a pas fait vivre, dans ta propre expérience, l'apparition de ma pensée. <rire> Et non, à aucun moment... Il y a donc cette difficulté dans la transmission euh, d'un message tel que celui d'une réalisation spirituelle. Parce que la réalisation spirituelle, il faut entendre qu'elle est profondément subjective. Elle ne peut être que subjective. Réaliser spirituellement la nature de la réalité, ça ne peut être fait que par soi. Et donc ce que je vais affirmer aujourd'hui, c'est assez clair. « Oui, la réalité est spirituelle, elle est matérielle en apparence, mais ce n'est pas ce qu'elle est vraiment. » C'est une affirmation extraordinaire. Pourquoi je fais un avertissement Si tu prends ces mots, que tu en fais une idéologie, une croyance ou une théorie séduisante, nous avons tous les deux perdu la partie. Ce n'est pas l'objet de mon travail. L'objet de mon travail, c'est d'encourager le véritable scepticisme, et l'esprit critique. Sauf que comme je l'explique, dans la structure de la réalité, un vécu personnel, subjectif, ne peut être transmis autrement que par un témoignage. Ce que je transmets, ce dont je témoigne, ce que j'explique, ou ce que j'affirme, n'est pas ce qui a été vécu. Ça ne te le rend pas vrai et authentique pour toi. Ça ne l'est que pour moi, dans ma propre expérience qui est subjective, dont je ne peux pas m'échapper, et dans laquelle je ne peux pas te faire entrer. Tu ne peux pas voir ce que j'ai vu. Tu ne peux pas ressentir ce que j'ai ressenti. En revanche, je peux expliquer. Je peux mettre des mots dessus. Et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Alors, quelle est la nature de la réalité Est-ce qu'elle est matérielle Elle est matérielle en apparence. Et c'est donc ce qui rend tout cela très compliqué. Celui qui s'en tient à ce qu'il perçoit et qui ne va pas plus loin pourrait s'arrêter à ce premier niveau de compréhension de la réalité. Bah oui, après tout, il y a tout un tas d'objets dans sa réalité subjective, dans sa propre expérience, il y a tout un tas d'objets. Et ces objets ont des formes différentes, des couleurs différentes, des tailles différentes, des masses différentes et des propriétés différentes. Certains objets peuvent voler, certains objets coulent, certains objets flottent, Certains objets gardent le chaud, d'autres produisent de la chaleur, du froid. Il y a différentes propriétés à tous les objets. Mon corps physique lui-même est un objet. C'est un objet avec des propriétés et des besoins. Il faut que je m'en occupe. Il y a l'impératif de manger, de me nourrir, de boire, de faire mes besoins, d'être en sécurité de veiller à une température qui soit confortable. Le corps humain n'est euh, pas très à l'aise dans les, te les températures négatives. Il n'est pas très à l'aise non plus dans les températures très positives. À partir d'un moment, euh, ça flanche. Et on sait que le corps peut mourir. En tout cas, que la mort fait partie de cette expérience de la réalité. Donc je pourrais m'arrêter à ce premier niveau de lecture, finalement. La réalité est matérielle, j'ai un corps matériel, c'est de la matière faut que je fasse attention à ne pas mourir, donc à survivre, à lutter contre la mort. Et en même temps, la lutte, elle est un peu perdue d'avance, puisque même si je lutte de toutes mes forces, que j'y emploie toute mon énergie, et mon intellect, mon intelligence, que je la mets au profit de cette survie, à un moment, la partie sera perdue, puisque euh, tout le monde meurt. <rire> C'est ce que me montre cette expérience. Les gens finissent par mourir même quand ils ne le veulent pas. La volonté n'a rien à voir avec ça, c'est naturel. Ça fait partie de la réalité. Quand je l'observe, c'est ce, ce qui est naturel. Premier niveau de lecture, c'est de se penser être un individu qui est né à un moment donné et qui vit quelque part dans l'univers. Je suis un objet, donc mon corps, et je me trouve sur Terre, dans le système solaire, sur Terre, dans un pays particulier, je suis né dans une ville particulière, et j'ai un nom, j'ai des parents. Ils m'ont éduqué, je suis allé à l'école. Tout ça, c'est le premier niveau de lecture. Premier niveau de lecture, c'est aussi bah, la matière, c'est ce que j'ai appris. C'est ce que j'ai appris, la matière. Si on observe la matière, on se rend compte avec la méthode scientifique qu'on a des atomes, des neutrons, des protons. De l'énergie, et que, bah, en apparence, euh, on ne voit pas le vide entre les objets, le vide entre les atomes, plus précisément. Mais il y a une apparence, effectivement, pour, dans mon expérience, c'est une apparence d'expérimenter de, directement des objets, de la matière. Mais pourquoi c'est un premier niveau de lecture bah Parce que, en fait, ça repose sur beaucoup de narrations et des erreurs d'interprétation. La réalité est spirituelle. Il n'y a pas d'objet, au sens strict. Oui, il y a des objets, mais ce n'est pas de la matière. Mon affirmation extraordinaire, c'est qu'il s'agit de la conscience, de ta conscience déguisée sous la forme de matière. La réalité est une illusion. C'est quelque chose qu'on entend très souvent dans de nombreuses traditions spirituelles, de nombreuses religions aussi. Mais il faut entendre que quand je le dis et quand je l'affirme, euh, ce n'est pas avec une étiquette propre à une certaine tradition, à une certaine religion. Je ne milite en faveur d'aucun paradigme religieux, d'aucune idéologie religieuse. J'ai juste eu un vécu particulier en 2015 qui m'a fait réaliser, il s'agit donc d'une réalisation et pas d'une croyance, m'a fait réaliser que la matière n'était pas vraiment de la matière. C'est de la conscience. Tout est conscience. Quoi « Quoi Tu parles de conscience Ah, t'es juste un charlot qui croit au New Age C'est ça ?» Je fais souvent face à, cette, euh, à cet argument, à cette critique, à cette attaque euh, sur le New Age. Il faut savoir que le mouvement New Age, c'est un mouvement qui est quand même euh, historiquement assez récent. 30, 40 ans en arrière, on va dire, hein, on pourrait voir l'émergence de ce qu'on appelle aujourd'hui communément le New Age. Mais les personnes qui parlent de la réalité comme euh, étant d'un point de vue métaphysique une illusion euh, ça date pas d'il y a 30 ans mais moi je l'ai réalisé en 2015 donc euh, mon propos <rire> temporellement historiquement euh, bah, il est tenu euh, de nos jours quoi j'ai pas choisi <rire> consciemment ça s'est produit à ce moment là et du coup j'en parle depuis ce moment là la réalité n'est pas matérielle c'est la conscience déguisée un exercice que je peux te proposer pour en avoir un vécu empirique par toi-même, consiste à te placer devant un miroir, dans ta salle de bain ou dans ta chambre, là où il y a un miroir, de préférence en étant seul pour éviter le regard d'autrui. Et ce que je vais t'inviter à faire, c'est simplement à porter ton regard sur ton reflet. Le reflet, c'est ton corps, ce sont tes vêtements, c'est ton visage, ce sont tes oreilles, ton nez, tes yeux, des parties du corps. Tout cela est affiché face à toi. C'est ton reflet, dans le miroir. Je vais t'inviter à regarder, à t'étudier. Ce n'est pas quelque chose qu'on fait souvent, finalement. Se regarder soi-même, tellement préoccupé par tout un tas d'autres choses. On ne s'étudie pas. Prends 5 ou 10 minutes, et, si tu le veux, et étudie-toi face à ce miroir. Étudie minutieusement ton reflet. Tes cheveux, ton nez, ta bouche, tes sourcils, le contour de tes yeux, le contour de ta bouche, tes narines, tes dents, si tu as une moustache ou pas, une barbe, de la pilosité ou pas, des grains de beauté, des imperfections, des cicatrices, des traces visibles. Tout cela doit être observé dans le reflet du miroir. Ensuite... Il s'agit de retourner ton attention dans la direction de ceux qui observent le reflet. Au lieu de regarder vers le reflet, tu regardes ceux qui regardent le reflet. Il s'agit donc de regarder en direction de l'intérieur, en direction de ceux qui perçoivent, ceux qui observent, ceux qui scrutent. Lorsque tu fais cet exercice, tu peux te rendre compte, tu peux réaliser, prendre conscience, comprendre. Comprendre est un terme gênant parce que comprendre implique que l'intellect comprend quelque chose. Alors qu'il faudrait plutôt dire connaître de manière directe. Connaître. Découvrir que ce qui perçoit ce reflet dans le miroir, ce qui observe le corps, les détails, les formes et les couleurs, n'a pas de forme, n'a pas de couleur. Ce qui perçoit n'est pas matériel. Il n'y a, a pas de la matière à trouver quand on observe vers l'intérieur. Tony, tu m'as perdu ce qui fait que je suis capable d'observer mon reflet dans le miroir, c'est parce que j'ai un cerveau, et que je suis en vie. Du fait que mon cerveau est fonctionnel, que je suis équipé d'un système de vision, qu'on appelle communément euh, les yeux, l'optique, système optique, je peux donc percevoir mon reflet dans le miroir. Et l'exercice que tu fais, qui consiste à regarder vers l'intérieur, est complètement idiot, débile. Mon cerveau produit ma conscience, je suis conscient en cet instant, je regarde une surface qui a été polie, de telle sorte qu'elle réfléchisse. Et moi, quand je regarde vers l'intérieur, je ne vois rien du tout. Il n'y a rien à trouver, il n'y a rien à voir. Je ne comprends pas pourquoi tu me fais faire ça. C'est ennuyeux, c'est débile, c'est idiot. Je perds mon temps. Tu parles en plus de spiritualité, ça me met mal à l'aise. Pourtant, c'est un exercice qui est destiné à provoquer un vécu empirique et une réalisation directe. C'est ce qui m'intéresse. C'est un exercice parmi tant d'autres. Ce n'est pas forcément le meilleur ou le plus efficient, mais l'objectif de cet exercice, c'est de créer un va-et-vient entre ce qui perçoit et ce qui est perçu. Et cela, ce va-et-vient, cette dynamique d'observation, de concentration, travail de conscience, peut te permettre de réaliser que ce qui perçoit le reflet, ce qui perçoit l'objet matériel du miroir, ce qui perçoit la pièce dans laquelle tu te trouves, n'est pas matériel, n'est pas physique, ne répond pas à une logique matérielle. Il n'y a pas de la matière qui perçoit la matière, il y a la conscience, il y a toi qui perçoit. Et c'est tout. C'est pourquoi la réalité est spirituelle, puisque ce qui perçoit, cette conscience, ce vide, à partir duquel tu perçois, ce vide est profondément spirituel. Spirituel, ça veut dire qu'il est issu de l'esprit. Un esprit, euh, ben c'est un esprit. Ça imagine. Ça n'est pas matériel, ça n'est pas physique. Pourtant, il y a de la matière partout là. Mais ce qui perçoit la matière, c'est ma conscience. Ce qui perçoit la matière dans ta propre expérience subjective de la réalité, c'est ta propre conscience. Et tu peux le réaliser. Il y a bien entendu de nombreux autres exercices. Le but de cet exercice, c'est avoir un vécu ou une petite prise de conscience, même infime, Ne serait-ce que d'avoir l'idée en tête, qu'il puisse y avoir quelque chose à découvrir. Il y a une illusion qui est très forte. Si je me place face à un mur et que je regarde ce mur, je tape sur le mur, je me dis « c'est du béton ». C'est du BA13, c'est du placo, c'est de la brique, on s'en fout. C'est de la matière, c'est solide. Je tape, ah ouais, ouais, c'est du costaud, c'est du solide, c'est un mur. Qui perçoit le mur ben C'est moi, Tony, c'est moi. Je suis un être humain, j'ai un prénom, j'ai un âge, j'ai un état civil, je fais à peu près cette taille, je fais ce poids, voilà mon métier, je suis né en telle année, c'est moi qui perçois. qu'est-ce que tu racontes Je suis dans une pièce où il y a un mur est-ce que ça résiste véritablement à l'observation soutenue et au scepticisme véritable Est-ce que tu es sûr qu'il y a quelqu'un qui observe ce mur Est-ce que tu perçois quelqu'un dans ton expérience quand tu regardes le mur Est-ce qu'il n'y a pas simplement le mur Le mur, sans personne qui observe, il y a juste le mur. Et au-delà de le mur, puisque que le mur c'est encore un étiquetage mental, de la fonction de cet objet, ou en tout cas de cette forme. Si tu retires le mur et que tu contemples en essayant d'avoir une activité mentale la plus paisible possible, une concentration tellement soutenue sur cette forme que tu perçois qu'il n'y a plus d'étiquetage, de labellisation. C'est ce qu'adore faire le mental. Il voit quelque chose, tiens, c'est un arbre. C'est une table, c'est une porte, c'est une chaise. C'est mon cousin Francis. C'est une BMW. C'est un billet de 5 euros. Étiquetage mental. Il convient d'observer avec un niveau de vigilance et d'attention suffisamment élevé pour voir qu'il n'y a personne qui observe. Il n'y a pas quelqu'un. La croyance d'être un objet qui se trouve dans l'univers est, est une erreur. C'est erroné. Ce n'est pas ce qui est. La réalité, la nature de la réalité, c'est qu'il n'y a personne dans la réalité. Il n'y a personne qui fait l'expérience de la réalité. Mais ça, c'est une erreur qui est communément admise et que tu fais sans doute, comme j'ai pu la faire. Et comme parfois il m'arrive de continuer à la faire. Tu crois être quelqu'un, et ce quelqu'un vit sa vie, traverse des paysages, rentre dans des maisons, s'installe sur des objets, manipule des objets. Est-ce qu'il y a vraiment quelqu'un alors ça reviendrait à dire « Est-ce que tu existes vraiment ?»« Mais Tony, c'est complètement con de se poser cette question. Évidemment, j'existe. Regarde. <rire> j'existe. »« Est-ce que ça résiste véritablement à l'observation soutenue ?»« Où est-ce que tu existes ?»« Sous quelle forme est-ce que tu existes »« Est-ce que tu as véritablement une forme ?»« Mais oui, Tony, regarde. C'est moi, j'ai une forme. »« Regarde mon corps. C'est la forme de mon corps. »« On dit bien la forme de son corps. » Puis j'ai un cerveau là qui est là, qui est actif, qui est capable de comprendre ce dont tu parles, parce que tu parles en français. Et moi, mon cerveau, il a été éduqué à apprendre le français. Donc je comprends ce que tu dis. Ça fait pas forcément de sens, mais je comprends ce que tu dis. Mais c'est parce que j'ai le cerveau. Et puis voilà, mon corps, il y a des limites, tu vois. Là, ma main, c'est ma main. <rire> c'est la forme de ma main. On dit bien la forme de ma main. Voilà qui je suis. Regarde, si tu prenais du recul et que tu me voyais en entier, tu me verrais moi. Et c'est ça, moi. Et si tu me fous devant un mur, c'est moi qui perçois un mur. Il y a moi, il y a le mur. <rire> et c'est une erreur. C'est pas le cas. Ce n'est pas ce qui se passe vraiment. C'est pour ça qu'on parle d'illusion, d'une déconstruction mentale. On parle d'un niveau de concentration suffisamment aiguisé, élevé, pour réaliser que ce n'est pas le cas. Alors pourquoi est-ce que les scientifiques affirment quelque chose C'est de la matière, c'est des neutrons, c'est des quarks puis on a des yogis, des maîtres spirituels, des enseignants, des méditants sérieux, des moines, qui, euh, de manière parfois nonchalante, disent bah, « Non, ce n'est pas de la matière. »« c'est pas de la matière. Bah, » Tout simplement parce que ça n'est pas de la matière, et ça peut être réalisé. Et que la méditation, comme ça fait partie des pratiques de nombreux moines, sages, qu'ils appartiennent au bouddhisme ou à d'autres traditions. Encore une fois, ne tombez pas dans le piège d'entendre de, ce que je ne dis pas, <rire> ou de croire que j'ai dit quelque chose que je n'ai pas dit. Non, oui, la méditation peut permettre de réaliser qu'il n'y a personne qui médite. Il n'y a pas quelqu'un qui médite. Ça peut permettre de réaliser que les pensées, ce n'est pas toi l'histoire qui te raconte, j'ai le cerveau ici, c'est une histoire. Ça peut être vu, ça peut être réalisé. Est-ce que tu préfères croire à une histoire ou chercher véritablement la vérité Est-ce que tu préfères adopter une croyance sans la questionner ou Est-ce que tu es prêt à la challenger, à aller voir si c'est vrai, voir si ça résiste Quand je crois être quelqu'un dans le monde je suis un objet dans le monde je fais l'expérience de l'univers quand j'inverse de perspective je change mon regard je me rends compte que je suis l'univers conscient de lui-même en cet instant je suis et c'est tout je suis conscient, il y a conscience, il y a phénomène d'être conscient, d'exister. Et de cet état qui est un état d'être, je perçois des objets, une multitude d'objets de couleur, de forme, qui sont perçus depuis ma présence, parce que c'est moi qui les perçois. Et je n'en suis pas séparé, puisque ma conscience en cet instant baigne chaque objet, comme si, dans un rêve nocturne, je réalisais que je me trouvais dans un rêve, et que tous les objets que je peux voir, manipuler, contempler, sont en fait moi-même, puisque je suis le rêve et le rêveur en même temps. Je suis le personnage qui rêve, qui peut me balader dans le rêve, et en simultané, je suis le rêve. La création du rêve, c'est ce dont il est question. Quelle est la nature de la réalité Profondément spirituelle. C'est de la conscience, c'est de l'esprit. Tout est imaginaire. Tout est imaginaire. Tu imagines être quelqu'un en cet instant et je fais la même chose. <rire> Mais il n'y a pas quelqu'un. Ce n'est pas vrai. Il n'y a pas de la matière. C'est de la matière, euh, certes. Mais si tu retournes ton attention vers l'intérieur, tu vois que cet objet se trouve dans ta conscience, et donc sa substance véritable, sa nature, c'est d'être de la conscience, donc d'être spirituel. Puisque la conscience n'a pas de substance, elle prend des formes, elle prend des apparences, elle se modèle. Comme dans un rêve, si je rêve d'une voiture, la substance du rêve, devient une voiture, mais elle n'existe pas vraiment. Quand je me réveille, il n'y a, a pas de voiture, c'est imaginaire. Et ben cette, euh, ce vécu-là peut être transposé à la vie, euh, ce qu'on appelle la vie euh, normale, la réalité. Parce qu'on voit bien qu'on fait un, un compartimentage entre le rêve et la réalité. Le rêve, c'est faux, c'est imaginaire, mais la réalité, comme en plus on dit la réalité, alors c'est réel. Mais épistémologiquement, ça devrait être... Euh, tester, challenger Est-ce que c'est vraiment réel, ce truc-là Pourquoi est-ce que ça serait réel Oui, mais les scientifiques nous affirment que c'est de la matière, Tony, enfin... Et on le voit bien, ils ont des microscopes et tout un tas d'objets. Ils étudient avec une méthode, avec rigueur. C'est pas un couillon sur YouTube qui affirme des trucs. Certes. Mais... Euh, le scientifique peut utiliser une méthode. La plupart du temps, il n'a pas conscience que sa méthode comporte le biais dont je parle maintenant assez souvent, le paradigme du matérialisme méthodologique, qui implique qu'en étudiant, en utilisant sa méthode, il étudie de la matière. Bon, on est biaisé dès le départ. C'est comme si dans mon rêve, je partais du principe que c'est pas un rêve. Ben oui, mais si c'est un rêve, ça va me passer sous le nez, je ne vais pas le voir, je ne vais pas m'en rendre compte, je vais me faire berner. C'est d'ailleurs pour ça qu'il ne voit pas, le scientifique, qu'il n'expérimente pas, il n'explore pas, il n'étudie pas de la matière. Il étudie sa propre conscience sous la forme de matière. Tout est imaginaire. Imaginé par l'esprit, avec un E majuscule, imaginé par la conscience, avec un C majuscule, imaginé par Dieu, avec un D majuscule, qui à mettre des majuscules partout. Tout est imaginaire. Donc c'est une expérience, la réalité, profondément spirituelle. Elle est spirituelle et ça peut être réalisé. Alors voilà, j'avais envie de te proposer cet éclairage aujourd'hui. C'est peut-être un peu avancé, je ne sais pas où tu en es dans ton cheminement. Personnellement, je continue de cheminer. Il y a eu cette réalisation en 2015 à la lecture d'un livre qui s'appelle « Le pouvoir du moment présent ». Il y a eu un éclaircissement très net, la réalisation de ne pas être quelqu'un. Il n'y a pas quelqu'un dans mon expérience, c'était vide, il n'y avait personne. Et ce vécu, cette réalisation a profondément altéré mon rapport à mes pensées, à mes émotions, à ma vie euh, quotidienne en tant qu'humain. Ça a profondément changé euh, mes habitudes de vie, mes choix, mes orientations, mes rapports avec les autres. Tout a été profondément altéré, dans le bon sens du terme, euh, par ce vécu. La peur de la mort en a découlé. Oui, le corps va mourir, mais ce que je suis ne peut mourir. Imagine, tu es dans un rêve, tu es en train de rêver, et le personnage que tu incarnes dans le rêve s'apprête à mourir. Quand le personnage a conscience qu'il est en train de rêver, la notion même de mort perd un petit peu de, sa, de son poids, de son impact. On sait que c'est un rêve, donc oui, dans le rêve, il y a la mort. Mais le personnage, au fond, il y a une connaissance, au fond. Ah, que c'est un rêve, donc euh, la mort, il euh, n'y a, a pas vraiment de mort. Alors, elle ne peut pas mourir. Mais quand je dis « je ne peux pas mourir », je ne parle pas de Tony. Tony est mortel. La forme qui est prise... La forme, à un moment, elle va, elle va arrêter, euh, arrêter d'être sous cette forme et elle a déjà commencé. Altérations diverses et variées, rides, cellules qui meurent. Ouais, ça, je vieillis, je me dirige vers la mort. Mon système lutte, biologiquement, ça lutte contre le processus naturel de la mort. Je ne vais pas y échapper en tant que Tony. Je ne vais pas y échapper en tant qu'humain, en tant qu'individu. Mais en tant que la conscience qui perçoit, euh, bah, la mort, ne euh, peut pas faire grand-chose, quoi. C'est une illusion. Et encore une fois, les traditions, c'est ce qu'elles disent. La mort est une illusion. Il est possible de se rendre compte que c'est un, un jeu, c'est une blague, c'est une plaisanterie cosmique. Il n'y a pas vraiment de mort. Un dernier point sur la nature de la réalité, sur son caractère spirituel. Euh, parfois, certaines personnes qui... Euh, ont pu prendre, consommer certains psychédéliques, je dis bien certains psychédéliques, il n'est pas ici question de faire l'apologie de la drogue et de la consommation de substances considérées comme illicites dans de nombreux pays, considérées également comme dangereuses, nocives. question de certains psychédéliques peuvent provoquer des vécus particuliers et des réalisations particulières, spirituelles. La réalisation de ne pas être séparé de ce qui est perçu, la réalisation d'être une conscience et de ne pas être un humain, la réalisation de ne pas être ses pensées, de ne pas être son corps, la réalisation de ne pas être séparé des autres, la réalisation d'être au-delà du temps et de l'espace, la réalisation d'être immortel, en tout cas plutôt éternel, la réalisation que le temps est une illusion, qu'il n'y a que de l'instant présent, et donc que c'est ce qu'on pourrait communément appeler l'éternité, un instant qui dure pour toujours. Tout cela peut être vécu avec certains psychédéliques, ce n'est pas ma voix. ce n'est pas comme ça que je me suis retrouvé à parler de spiritualité. C'est en lisant un livre, « Le pouvoir du moment présent », en faisant un des exercices qui étaient proposés, il y a eu un premier pas sur le chemin spirituel. Ce premier pas me permet aujourd'hui d'affirmer que non, la réalité n'est pas matérielle, elle est profondément spirituelle. Ça peut être vécu, ça peut être réalisé comme je l'ai fait moi-même et comme à travers le temps, <rire> Ça a été euh, vécu, réalisé par euh, d'autres individus que moi. Voilà ce que je voulais te partager aujourd'hui. J'espère que cette vidéo euh, t'a plu. Abonne-toi, like cette vidéo pour moi, laisse un commentaire. Fais-moi part de tes remarques. J'aurai grand plaisir à te lire, éventuellement à te répondre. Je peux te recommander d'autres vidéos euh, sur cette chaîne, sur le scepticisme notamment. La mort du scepticisme. Le scepticisme véritable est-il toujours possible Vidéo intéressante sur le sujet. Sur le paradigme aussi. Qu'est-ce qu'un paradigme Et enfin, toutes les vidéos qui traitent de non-dualité, non de spiritualité. science on sait paranormal, qui croire Bref, il y a d'autres épisodes et puis je continuerai à en tourner avec d'autres axes sur ce qu'on appelle communément l'éveil spirituel, l'illumination, la libération, la réalisation du soi. J'ai, euh, comme je disais, grand plaisir à te partager euh, ces choses-là. Évidemment, c'est une chaîne où je parle aussi de développement personnel, d'amélioration de soi, avec des épisodes pratiques, pragmatiques. Mais euh, ce que tu as entendu là est euh, profondément pratique et pragmatique au final. Il y a une, une incidence concrète sur le vécu quotidien. Ce n'est pas juste de la branlette, ce n'est pas juste de la philosophie, euh, euh, par plaisir, pour tromper l'ennui, pour euh, se divertir, jouer avec des concepts euh, philosophiques, métaphysiques, euh, déconnecter de la science. Non, c'est euh, une vision euh, qui est la plus englobante possible, qui ne nie pas les sciences, qui ne nie pas la méthode scientifique, qui ne nie pas l'évolution humaine à ce niveau-là, qui ne nie pas l'intellect, qui ne nie pas le mental, qui ne nie pas la logique, qui ne rejette pas forcément l'ego. C'est une vision englobante, profondément spirituelle. La réalité est subjective, et il y a des obstacles entre cette réalité que je perçois et ce que je suis. Les obstacles, ce sont mes croyances, ce sont mes certitudes, ce sont mes positions et perspectives par défaut, c'est ce que je n'ai pas questionné, ce que je ne veux pas questionner, ce qui me met mal à l'aise quand je le questionne, c'est ce qui me donne un sentiment euh, d'ancrage dans ma réalité. Je ne veux pas le questionner. Si je ne veux pas le questionner, je peux être trompé par moi-même. Comme je l'ai été pendant presque 30 ans. Le caractère spirituel de la réalité, euh, impossible à voir, impossible à décerner. À discerner plutôt. Ah non Complètement dans l'illusion. Et il y a eu ce vécu. Du coup, euh, l'illusion est moins tenace. Et j'aimerais euh, t'amener avec moi sur un chemin qui est un chemin de l'éveil. Euh, élever son niveau de conscience. Pour avoir euh, quand même une vie riche, épanouie. Qu'on pourrait qualifier de réussie. Une vie dans laquelle on se sente bien, dans laquelle on n'est pas misérable dans laquelle on a du succès quand même. Quoi, du succès Tu parles de spiritualité, de succès, t'as rien compris Je préfère avoir une vie avec du succès, de la santé quand c'est possible, de l'impact positif sur les autres, qu'une vie misérable, dans un caniveau, à crever la dalle et la misère. A très bientôt, <rire> j'ai eu grand plaisir à tourner cette vidéo, abonne-toi, je te retrouve dimanche prochain pour la prochaine. Salut